Marche. Bon, salut à tous et bienvenue sur la vidéo avec Bartolo On va vous faire voir une petite stratégie. Donc, euh, qu'il m'a fait voir. Déjà, dans un premier temps, il y a plusieurs choses. Il va l'expliquer lui. Après, en espagnol, mais je vais l'expliquer euh, en bien, français. Ouais. Voilà. Attends, c'est quelle pièce qui va se rallumer Donc voilà. Donc c'est là-bas. Donc je vais vous expliquer la stratégie. Déjà, dans un premier temps, il m'a fait faire quelque chose qui est bien, c'est que on n'a pas de Gollum. Ça veut dire que, en gros, quand vous commencez votre partie, vous allumez le courant. Mais vous ne rentrez pas dans des pieds, vous ne retournez pas au début du coup vous n'avez pas de Gollum Donc nous en fait on n'est jamais retourné encore au début c'est pour ça qu'on n'a pas la réanimation rapide Et donc on utilise en fait une stratégie au piège du feu Donc c'est une stratégie qui est plutôt pas mal pour commencer la partie le... en fait vu qu'il n'y a tout simplement justement pas de Gollum Donc euh, il faut allumer ce piège là Donc on va vous expliquer après le déroulement de la, enfin, le déroulement de la stratégie mais pour commencer donc pour vous préciser qu'il n'y a pas de goloom dans la stratégie vous allez le voir Donc là on a mis le premier piège au niveau de l'électricité On revient dans la pièce ici, on va faire quelques points à la fenêtre et lui va allumer directement le piège du feu Et ensuite il y a un placement à faire au niveau du blanc, il faut se mettre dans le coin là où il est On va voir que tous les zombies en fait vont mourir vous voyez, ils vont se mettre à droite de lui, ils vont mourir dans le piège du feu Donc c'est... C'est vraiment plutôt pas mal comme strat, donc après quand, en fonction des zombies comment ils arrivent, là quand il y en a un là hop je me mets à gauche, là quand il y en a là je me mets à droite, voilà c'est vraiment, euh, c'est assez euh, c'est une bonne strat, vu que justement il n'y a pas de goloom donc du coup on gagne du temps, par contre le petit X, c'est qu'on peut pas faire euh, l'arbalète euh, améliorée, donc euh, l'arbaboum on peut pas l'utiliser, on peut pas avoir le souffleur amélioré, là il a le souffleur de base, donc aussi par contre pour faire de la boîte, vous, je sais pas si dans le montage je vous mettrai il y a une petite stratégie pour euh, justement aller chercher la boîte euh, gentiment euh, comme Bartolo il a fait en fait une petite mission impossible. Donc là en fait, vous voyez dès que le piège va s'éteindre, enfin le piège du feu s'éteint, il pack la vague. Donc là c'est un des moments, on va dire les, bah, les plus euh, les plus durs euh, du de la stratégie mais bon, c'est pas non plus euh, la mer à boire. Donc là il va venir avec moi, il va faire le tour, moi je vais devoir me casser prendre de l'avance, lui laisser un petit passage, donc là il a le couloir pour pouvoir passer, et hop, on passe, en attendant que le piège là-bas se recharge et que celui-ci se recharge, là d'ailleurs il va s'allumer, on peut aussi Foris. évidemment faire des points. Poris has pasado muy, muy, muy cerca de principal, muy, muy cerca, eh, cuidado, casi lo abres, los golems. Los -ce no, no que a la ligne, est très près et OK. si, vale, vale, si. Sigue, sigue. Ouais, parce qu'en en fait là, j'ai failli, j'ai failli euh, bah, j'ai failli franchir le milieu quoi. Enfin, c'est là-bas. C'est là là, il faut pas franchir cette ligne là pour ne pas avoir de Ghouls. Donc c'est un truc assez précis. Désolé. Vas-y, je les enculle. au laser vous me laissez mon 40 pour que vous puissiez voir et vous ayez un, un petit um, un aperçu au niveau du temps. Donc attends, je vais laisser Bartolo l'expliquer en espagnol si tu si tu veux quieres expliquer en espagnol la estrategia que tu me que hacemos en español, no sé si tu veux Vale, vale nada, la estrategia que estamos haciendo es sin Golems et y... Y bueno, pues a estar sin golems eh, Esto ya lo sabe mucha gente No hay que pasar por principal una vez que das la luz Y no puedes comprar revive No puedes mejorar Y lo guapo de esta estrategia Es que no salen golems de principal Entonces estando metido dentro de la sala de la DPL No vienen golems Y dando esta trampa que es la que más dura Pues es más rápido y Incluso más fácil porque los golems estos Joden, joden en ki, ¿no? Y... Y nada Ouf! Regarde, regarde, regarde! Et. Joder. <rire> bon, des fois c'est un petit peu la merde, faut souffler. Est-ce une respawn muy rapido? Si, si. Non, non, non, non, non, non! Oh, bien joué, Celui là j'étais mort. Vámonos, corre, vámonos, vámonos, vámonos. Si, si. Vámonos, vamos. vámonos. Vamos, vamos. Estoy, estoy, estoy, estoy. Ah, c'est moi, c'est respawn. Bueno. Si. Es mejor, si vemos que metemos ahí un par de disparos, nos vamos et ya. Voilà. Parce qu'en en fait, si on, si on franchit la zone au niveau de la salle du MPL et qu'on revient directement. Euh, bah, si on franchit la zone, en gros, on aura des ghouloums des de la salle d'ici. Parce qu'en fait, une fois qu'on allume le courant, vous avez des golooms que dans les salles que vous franchissez C'est-à-dire que si vous, si, euh, vous jouez euh, au théâtre, vous aurez des golooms Mais si, par exemple, on va dans la pièce la du ventana, MP La ventana, la ventana, la ventana, la ventana La te, te pones à hablar et se te va <rire> Ouais, je peux pas pas, yo, yo no puedo hablar Vale, vale, vete, vete, vete Habla, habla Vete, Boris, vete atrás y habla Puntos. Bon on est en route en mode zéro mort tous les deux C'est plutôt pas mal pour commencer une petite partie Donc euh, ça se trouve euh, Ce petit euh, tutoriel sera accompagné euh, D'un record en vidéo En tout cas voilà, je pense que ça va être euh, bah, à la fin du, du tutoriel Dès qu'on va finir cette manche Qui va bientôt terminer à mon avis En 2-3 pièges du feu c'est terminé Vu qu'on a fait pas mal aussi de souffleurs euh, Du coup je pense que ça, va, ça va, vite, va vite Se torcher cette petite manche Et donc on essaye de faire, euh, bah, de faire Un petit record du monde Moi j'ai J'aurais une envie et un, un rêve dans le zombie, pas un rêve, c'est pas un rêve, mais une bonne envie, ça serait d'atteindre des manches en mort instantanée. Je kifferais voir les manches mort instantanées euh, à deux, en fait, mais il faut dépasser la 160. ¿Les los euh, la ronda pour faire les los, euh, los uh, rondas de mort instantáneas? Son ultimas. Son ultimas. Vale. Joder, que no se dispara ahí, que se dispara aquí. Hey, mira, instant kill, ¡mata rápido! Vale Vale, es el fin de, de la video del tutorial de, de la estrategia de, de de ¿quién hace esta estrategia? ¿Quién lo hace? No sé quién la hace, yo hace mucho tiempo eh, estaba jugando una partida aquí en del totem vale. y, y, y descubrí que si. que si había una manera de que no saliesen Golems. Tuyos, eh, tuyos. Vale. MPL, MPL. Ah, eh. Il a gourdé, à a C'est oui. une stratégie qui ne des Non, C'est des kiennes, c'est le problème. On sent pas les couilles de qui elle est, la stratégie, la stratégie elle est à tout le monde. Donc voilà, la, la, ça va être la fin de la petite, de la petite, de la petite vidéo sur la petite stratégie, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, ça place Moi, j'arrive pas à jouer en même temps que, en même temps que je blablate. Donc voilà, fin de la vidéo, ciao ciao.